Je suis Mathieu Ferranti, je suis consultant indépendant spécialisé sur les contenus vidéo sur les réseaux sociaux. Je mixe entre du conseil et également de l'enseignement, notamment à l'EM Grenoble et l'ESG. Les différentes tactiques vidéo vont varier énormément selon où vous vous situez dans votre parcours client. En amont, moi, ce que j'aime bien euh, définir avant tout, c'est le, le territoire d'expression euh, de la marque. Il va être plus difficile, je trouve, pour, euh, pour une marque de faire de la vidéo qu'un euh, qu indépendant, un, un créateur euh, ou un youtubeur. Euh, la marque doit, euh, pour aller sur euh, notamment YouTube, mais euh, aussi Facebook ou euh, au TikTok, notamment s'affranchir de nombreuses règles et barrières de communication ou de marketing qui viennent de son antériorité. Et je pense qu'aujourd'hui, réellement, c'est un des plus grands défis que les marques ont à réaliser et de trouver ben, le, le meilleur, le, le juste ton entre ce qu'elles sont euh, et leurs habitudes de communication, leurs habitudes entre guillemets publicitaires et euh, les codes de, de la plateforme. Quand je dis les codes de la plateforme, il ne s'agit pas de, de demander à toutes les marques de faire du Norman, du Cyprien ou du Squeezie sur, sur YouTube, mais s'inspirer au maximum de ce que font ces, euh, ces créateurs pour euh, trouver le bon ton et s'exprimer comme on a l'habitude de s'exprimer euh, sur, euh, sur ces plateformes. Et c'est ce que les marques ont, euh, ont comme difficulté je trouve à faire sur ces plateformes, c'est retrouver cette relation euh, émotionnelle, parler directement euh, à son audience pour pouvoir les engager. Et ce qu'ont su faire réellement aujourd'hui les créateurs euh, sur, euh, sur ces plateformes, bah, créer des, des fanbases qui peuvent atteindre plusieurs millions euh, de followers euh, aujourd'hui, euh, par des vidéos incarnées, par un engagement, une proximité et une relation émotionnelle avec leur audience. Alors, mes conseils pour sortir de ce carcan que les marques s'imposent, c'est clairement aujourd'hui travailler avec des influenceurs, mais vous pouvez aller plus loin que ça. Et c'est intégrer des créateurs directement dans votre own media qui vont eux reprendre les codes et populariser votre marque. Et encore un troisième niveau, c'est que le créateur, là, n'apparaît plus du tout dans, dans vos contenus, mais va venir comme un, comme un consultant pour conseiller les marques sur les codes euh, qu'elles doivent euh, s'approprier et comment mieux traduire euh, leur plateforme de marque avec les codes de la plateforme digitale sur laquelle elles vont aller. Euh, sur euh, l'opérationnel, il euh, n'y a pas forcément de grande différence entre le B2B et euh, le, le B2C. Les stratégies vont être les mêmes, euh, les frameworks. Euh, Vont, vont être les mêmes. Après, bien sûr, le ton, euh, les typologies de, de, de vidéos vont, vont être différentes, bien sûr. L'entertainment qui sera beaucoup plus développé dans le B2C et on sera beaucoup plus sûr de l'éducation ou de l'inspirationnel dans le, le B2B. Les, les marques B2B ont tout intérêt à aller euh, aujourd'hui sur, euh, sur YouTube. Et la grande force de, de YouTube, euh, ça va être euh, au niveau du search. On fait pas de search ou très peu de search sur, sur Facebook, sur TikTok, il est quasiment euh, inexistant euh, et sur Instagram euh, également. YouTube est le deuxième moteur de recherche. Vous pouvez euh, en B2B aller chercher avec Google Trends des opportunités pour attirer l'audience à vous euh, via le search. Donc réellement, il euh, faut voir ça comme des contenus qui vont être complémentaires entre du contenu push avec ce qu'on appelle les contenus plutôt hero, qui vont être vos contenus phares, qui là vont être basés sur, sur de l'achat média. Alors, les différences entre, entre Facebook et, et YouTube sur les, les stratégies vidéo, sur Facebook, euh, bah vous faites très peu de search. Vous allez suivre des, des marques, c'est plutôt une plateforme pour moi qui est destiné à la communauté à l'engagement de la communauté voire au recrutement de cette de cette communauté après vous allez pouvoir travailler le paid également sur sur facebook et micro cibler votre votre message et ou le recrutement pour votre communauté donc c'est une consultation facebook pour moi qui est une consultation de feed d'actualité euh, et il n'y a pas de contenu long train. s'ils ne sont pas vus euh, dans les 15 premiers jours euh, votre contenu ne sera euh, jamais vu sur youtube vous allez avoir plusieurs types de, de contenus vous allez avoir ces contenus héros qui vous allez euh, pouvoir euh, travailler avec du push et de l'achat média avec du micro ciblage sur youtube vous allez peut-être plus euh, événementialiser euh, les choses euh, par rapport à ce type euh, de contenu sur les, grandes, les grands événements, euh, les, les grands moments euh, qui vont euh, ponctuer euh, sur l'année euh, votre, euh, votre marque mais également vous avez toute une catégorie de, de contenu euh, Long train, le contenu euh, Help qui va euh, d'une part euh, renseigner votre, euh, vos consommateurs et votre communauté euh, sur euh, vos produits euh, mais également des opportunités d'émerger euh, via euh, via le search et notamment dans ce qu'on appelle les micro moments euh, mobiles et c'est des nouveaux moments d'attention que les marques doivent gagner bien, il va falloir positionner des vidéos euh, et le bon contenu sur lesquels la marque est légitime d'une part et surtout peut apporter un contenu unique et précieux aux consommateurs donc là il s'agit plus uniquement de vendre son produit de vendre sa marque de euh, de mettre en valeur ses, ses produits mais d'aller chercher quel service je peux rendre aux consommateurs. La troisième catégorie qui sont les contenus réguliers qu'on appelle les contenus hub et euh, on va les retrouver là un peu sur les, les deux plateformes. On peut avoir ce même type de, de contenu, qui sont des contenus euh, en général incarnés qui vont travailler un storytelling et qui vont travailler surtout euh, des rendez-vous réguliers. Et là c'est réellement le type de contenu sur lesquels euh, on va s'inspirer le plus des codes de la plateforme, de ce que font les, euh, les youtubeurs ou les influenceurs, les créateurs euh, sur euh, Facebook, ou voire même euh, TikTok pour avoir une récurrence, euh, engager sa communauté euh, de marques et travailler euh, la familiarité avec euh, les, euh, ses consommateurs. Bien sûr, chaque plateforme va avoir ses caractéristiques de contenu, d'engagement, mais également des démographies et des codes différents. Facebook, pour moi et la plateforme la peut-être la plus euh, euh, généraliste, euh, YouTube vous allez être sur des population euh, légèrement plus jeune euh, et plus masculin euh, que sur Facebook. Euh, TikTok, bien sûr, c'est la plateforme aujourd'hui des ados, des jeunes, des collégiens, mais dans d'autres pays, euh, cette population est beaucoup plus, euh, beaucoup plus âgée, avec des contenus euh, beaucoup plus euh, matures que ce qu'on peut avoir en France. Donc les choses évoluent également euh, très vite euh, à ce niveau-là. Donc la première question à se poser, ben, c'est euh, où sont mes consommateurs Quel type de contenu je vais pouvoir positionner sur la plateforme selon ben, les codes de la plateforme. Euh, ben, faire des choses en B2B euh, très institutionnelles, très amont, euh, sur TikTok, ça peut-être pas beaucoup de sens. On est plutôt sur une plateforme très détendue, sur le contre-pied, sur l'humour. Euh, et voilà, ce type de contenu va peut-être trouver sa place plus sur YouTube, euh, voire sur, sur Facebook. Chaque plateforme a ses codes, ses façons de, de s'exprimer et il est préférable de faire au maximum des contenus qui collent à la plateforme. Et quand on parle aujourd'hui de social vidéo marketing, forcément on parle de mobile. Sur mobile, il y a une consultation verticale. Alors après, il y a deux types de consultations. Il y a une consultation en mode feed. Donc là, on est sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, on va être encore euh, sur des vidéos majoritairement horizontales euh, encore pour l'instant. Sur une consultation de feed, il est important bah, d'avoir des gros sous-titres. Moi, je conseille d'avoir euh, directement du titrage full frame euh, au début de sa vidéo pour bah, faire passer les premiers messages, les premiers mots clés. Euh, la vidéo aujourd'hui est devenue euh, réellement un format incontournable. Et si des, des jeunes adolescents euh, dans leur chambre arrivent à faire euh, des vidéos percutantes qui captivent des millions euh, de personnes, Quasiment n'importe quelle marque, je pense, peut faire ce type de, de vidéos. Si on peut faire des vidéos très qualitatives avec très peu d'investissement matériel et aller voir quelques tutos sur, sur Internet.